On va aller sur notre page de compte, puis ouvrir le menu contextuel en haut à droite. Tout en bas, on clique sur Paramètres, puis on sélectionne Aide, et ensuite Page d'Aide. Sur la page qui s'ouvre, on clique sur Gérer votre compte, et là, Suppression de votre compte. On fait dérouler l'option Comment supprimer mon compte, et on ouvre le lien Supprimer votre compte. Il faut ici donner la raison de la suppression du compte, puis le mot de passe. Et une fois que c'est fait, on cliquera sur supprimer définitivement mon compte. Perso, je tiens encore un peu à mon compte Instagram dont je ne vais rien valider pour cette fois. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile. C'était donc MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou un secret Instagram si es abonné à la chaîne. Bye